Bonjour, euh, vous avez porté depuis quelques années des démarches data driven. Euh, moi je suis très curieux de savoir en fait euh, le lien que vous y voyez avec les démarches transformation customer centrique. Alors effectivement, euh, j'ai démarré euh, au Galerie Lafayette avec un projet euh, big data, à la mise en place d'une plateforme relationnelle et transactionnelle client qui euh, nous a amené assez rapidement finalement et qui a été le prérequis euh, d'une approche euh, stratégie client, customer centrique. Et, et on se rend compte assez, assez rapidement et ça, et ça se voit également dans mon évolution syndicale Lafayette. Euh, D'abord euh, Data Scientist, chef de projet Big Data, aujourd'hui euh, responsable stratégique en client. Véritablement le, la data euh, nourrit euh, la stratégie client. C'est véritablement un priori qui va permettre de connaître le client, de savoir comment l'animer, de savoir quels services mettre en place, mais également les choses importantes de piloter. Donc, ça a permis d'engager plus facilement l'ensemble des équipes en transverse. Alors effectivement, il y a cette brique technologique, mais il y a également cette culture data-driven qu'il faut absolument insuffler au sein d'entreprise pour que ça puisse fonctionner. Donc, on a mis en place un programme d'acculturation à destination de l'ensemble des collaborateurs du groupe Galerie Lafayette. Merci beaucoup. Merci. <rire>